Bonjour Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, vous voulez euh, nous parler euh, du prix Nobel d'économie, euh, nous rappeler sa théorie et faire un parallèle aussi avec euh, la gestion chez Trustim Finance. Euh, alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, sa théorie Le prix Nobel d'économie cette année a été attribué à Richard Thaler qui est un, un théoricien de, de, de l'émotion et du rapport euh, de l'émotion aux prises de décision que peuvent prendre euh, des agents, notamment des, des agents économiques sur les marchés financiers. Et donc, euh, selon lui, l'émotion euh, pousse les, les investisseurs à avoir des décisions irrationnelles. Euh, par exemple, il a proposé à de nombreuses personnes euh, de choisir entre 50 euros à court terme ou euh, 100 euros dans un an. La majorité des gens choisissent 50 euros aujourd'hui. Alors que bah, la rentabilité euh, c des 50 euros supplémentaires euh, est hors norme sur un an. Et en fait, les émotions nous poussent à faire des choix qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas rationnels et qui modifient l'échelle du temps. Donc euh, ouais. les agents sont perturbés. C'est ce qui pousse, en fait, euh, les investisseurs à s'engager tous dans la même voie, donc à créer des bulles. Euh, ou à se paniquer au même moment, donc à créer des cracks. Alors ça, c'est pas nouveau hein, que les agents économiques soient euh, influencés par leurs émotions. Euh, mais ce qui montre aussi, c'est qu'on peut influencer ou du moins contrecarrer euh, ces émotions. Voilà, euh, leurs décisions ne sont pas cohérentes et rationnelles, et donc le bon moyen de contrecarrer en fait ces prises de décisions irrationnelles est de mettre en place un process organisé, structuré, qui permette justement euh, aux investisseurs de sortir de ce, ce cadre émotionnel. Mmh. nous avons mis en place depuis 2007, euh, année euh, du pire crack qu'on ait connu euh, sur les 50 dernières années, euh, nous avons mis en place un process d'investissement qui s'appuie sur des critères extra-financiers. La satisfaction client, les relations clients l'expérience client sont les critères sur lesquels on s'appuie. Et euh, ce process part du client pour euh, euh, ensuite analyser les stratégies d'entreprise à la fois client, fidélisation client, mais aussi les, années, les, les ad, aspects financiers de l'entreprise. Et à chaque étape, le gérant est encadré par le process, à aucun moment son émotion d'homme ne peut intervenir et le pousser à faire des choix qui seraient incohérents. Donc un process tout à fait rationnel, puisque c'est le client qui détermine la valeur de l'entreprise, et un process qui oblige le gérant chez nous à être rationnel dans ses prises de décision et donc à ne pas subir... Euh, ce sur quoi tout à l'heure a fondé tous ses travaux.